Euh dédicace enfin, euh, Oui les Vêtements réversibles Parce que c'est moche et que t'emporte Tourne les aiguilles sur les montres Leurs victimes se lamentent Les yeux roulent sur le monde où le monde est à mort Et la bombe est à mort L'horloge tourne ses rouages se démontent c'est la marche du monde, les parges dénoncent les marges des nombres et qui en leur nom mettent à mort. On a vu tourner des vestes, des gens tourner dedans. Ça tourne comme des girouettes, c'est selon le vent, selon les ventes. Ça dépend de ce qui s'achète. Hein. Pas vraiment de qui fera le chèque. Pareil qu'on a tous un prix, tous un point faible, qu'on l'a tous enfoui, mais qu'on a tous gardé l'appel, qu'on a tous envie, tous besoin, ouais. Ici Mais qu'on veut tous être plus loin que Chacun trouvera son maître, que chacun le prouvera, se couchera ou peut-être peu. Chacun l'ouvre là où pèse reste que chacun saura soumettre quand il trouvera où se mettre mieux. Tourne les aiguilles sur les montres, leurs victimes se lamentent, les yeux roulent sur le monde où le monde est à mort. Et la bombe est à mort. L'horloge tourne, ses rouages se démontent. La marche du monde, les barges dénoncent les marges des nombres et qui en leur nom mettent à mort. Sa pense collectif, magique pour soi. Dissonance cognitive, pas de pourquoi. Ça débranche son esprit selon le coup, pourquoi pas. Range son estime, les convictions. Ça va tant que ça implique pas grand chose, mais y y'a toujours des conditions. Et puis tu sais, les grandes causes, elles s'en sortiront à coup de gueule. Au pire, elles apprendront à se défendre toutes seules. Puisque les gens ne sont pas fiables. Puis, que les jambes sont pas stables, que le vent sur son passage fait tourner les têtes, qu'on s'invente, qu'on sera sage. Si tourne les pages de ce qu'on était, tourne les aiguilles sur les montres, leurs victimes se lamentent. Les yeux roulent sur le monde où le monde est amorphe et la bombe est sur L'horloge tourne, ses rouages se démontent. C'est la marche du monde, les barges dénoncent les marges des nombres et qui en leur nom